Welcome to Meet the Artist at Second Life 12B. I'm your host, Cheryl Gervoy, and I am joined by an amazing artist, Moya Patrick from France. And Moya, I want to thank you for staying up so late and joining us today. Um, so what brought you to Second Life? I'd like to start at the beginning. Quand j'étais étudiant en art dans les années 70, euh, j'ai travaillé beaucoup sur la vidéo en direct, sur le, la, la télévision en direct. Et j'ai aussi travaillé avec les tout premiers ordinateurs, et en particulier le Thomson MO5. Et puis les premiers, euh, avant Internet, en France, il y avait le Minitel, qui est l'ancêtre d'Internet. Donc j'ai travaillé avec le Minitel, et ensuite avec des logiciels de 3D pour créer mon propre monde virtuel. Et après, quand le jour où j'ai découvert Second Life, vraiment, je suis tombé dedans, j'ai compris Hi, que c'était ce qui me fallait. Et, voilà. Et là, de, dès le premier jour, j'ai construit mon musée euh, en une journée, en une nuit, j'ai construit Hi. mon premier musée. Um, and second life how you create the art. Alors, Second Life n'a pas vraiment changé mon, mon travail, en fait. Par, je pense que c'est plutôt mon travail <rire> qui attendait Second Life. Je me suis préparé à Second Life, juste évolué vers Second Life, et il évolue dans Second Life dans le dans un sens qui était, on peut dire déjà presque prévu. Et a Second Life introduit à de nouvelles opportunités? Euh, oui, Second Life m'a permis de faire des, des choses très intéressantes, comme par exemple la, des rencontres avec euh, Mario Gerosa, le critique italien qui est un spécialiste des mondes virtuels, qui a écrit plusieurs livres. Et avec lui, j'ai participé à une exposition qu'il avait organisée à Florence, à Firenze, euh, au musée d'anthropologie de Firenze. Il a créé l'exposition Rinascimento Virtual, la renaissance virtuelle. Et il y avait d'autres artistes de Second Life aussi, au Portugal aussi, à la Biennale de Cervera, où j'ai participé euh, avec un direct. J'étais en direct tous les jours avec la Biennale de Cervera. And, uh, what is it like being able Ma, mon avatar, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de votre avatar euh, bah, ma, Mon avatar, au départ, c'est comme une marionnette. Je suis le, le manipulateur de mon avatar. Mais maintenant, plus Second Life se sophistique, et plus mon travail dans Second Life se sophistique, et plus l'avatar devient l'artiste. C'est lui qui est l'artiste, finalement. Moi, je voulais devenir euh, une créature, et finalement, c'est l'avatar qui devient... Cette créature artiste, c'est lui qui est l'artiste maintenant. Okay, you did a show where um, you actually used virtual with real life things. How did that work ben, aujourd'hui, dans toutes mes expositions, tous les événements, euh, il y a un, un événement en parallèle dans Second Life. J'utilise aussi euh, une partie de mon île de Second Life comme studio de cinéma, et je fais entre autres le, pour le Carnaval de Nice en collaboration avec le Carnaval de Nice. Uh, l'office du tourisme de Nice fait un carnaval virtuel où j'invite chaque année des avatars à venir participer un carnaval with many avatars of second life and this movie is you uh, can see uh, these movies on the big screen in Nice uh, on the big place of Nice the place of America ah in america soon Are you both coming? Okay. Omoya okay. well, and Florence, thank you so much for staying up so late and joining us here at Second Life Birthday. All. Merci. <laughs> yeah, it was a pleasure hearing about your art. Enjoy your Second Life Birthday. Oui. Ah oui, enjoy. Bon anniversaire. Bon anniversaire <laughs> à ce